Hey, donc petite vidéo aujourd'hui pour discuter de mon suivi de la formation de Tony, mes premiers euros sur internet. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, moi j'avais commencé à écrire un livre dans le but de publier sur Amazon et je me suis confrontée à la procrastination. <rire> C'est bête mais euh, je procrastinais énormément, j'avais peur de ne pas réussir la suite. Je pensais déjà à la publication, aux aspects techniques alors que mon livre n'était même pas écrit. Et donc, euh, en discutant avec Tony, voilà, j'ai fini par suivre sa formation. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, dès le départ, il y a une partie, euh, sans vouloir tout dévoiler, il y a une partie de développement personnel. Et donc, là, ça m'a mis un coup de boost. Je me suis dit, OK, Agnès, il faut déjà écrire ton livre, et après, tu verras les aspects techniques. Et finalement, j'ai fini d'écrire mon livre. Euh, les aspects techniques, Tony, il les délivre vraiment... Alors, il y a plusieurs modules dans la formation puisque ça parle des euros sur Internet, donc euh, ça parle de différentes manières de, de générer des revenus passifs. Moi, je me suis essentiel, essentiellement pardon, intéressée à la partie sur, euh, sur Amazon, sur la, la publication d'un e-book. Et donc, euh, ça a pallié le blocage que j'avais de la procrastination. Voilà, la partie dev perso du départ m'a beaucoup aidée à me dire « Ok, là, tu le termines et euh, tu vas ». Et puis, euh, et puis tu verras ensuite. Et donc euh, tous les aspects techniques euh, qu'il donne sont magiques. <rire> Clairement si j'avais dû faire ça toute seule, j'aurais mis des heures et des jours parce que j'aurais dû vraiment chercher, chercher, chercher sur internet, euh, demander de l'aide, etc. à droite, à gauche. Et donc là, tout est condensé, tout est très très bien expliqué. Il y a à la fois des vidéos, il y a à la fois du texte, euh, voilà, c'est vraiment très bien expliqué. Il va droit au but. Et euh, vraiment, les éléments qu'il fournit, moi, m'ont énormément aidé. C'est-à-dire que ma situation aujourd'hui, c'est que je suis partie de la procrastination à la mise en vente de mon livre. Donc euh, clairement, j'ai atteint mon objectif grâce à, grâce à sa formation. Donc mon livre est en vente sur Amazon. J'ai réussi à l'écrire, à le terminer, à le mettre en ligne clairement sans difficulté. Je pense que ça m'a pris une après-midi pour vraiment tout faire les, les petits ajustements. Mais mon livre, mon livre est terminé et j'ai même l'idée d'en écrire un autre. Je vais même m'intéresser aux autres modules de la formation parce que euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment des choses intéressantes. Euh, donc, euh... donc voilà, mon livre est sorti. C'est vraiment quelque chose, que, une formation que je conseille, que je conseille grandement si, euh, si vous avez envie de générer des revenus passifs. Parce que vraiment tout est clair, tout est bien expliqué, c'est condensé, c'est... C'est simple et efficace en fait. Euh, la partie du départ où vraiment il, il booste, elle est super, euh, super impactante. Et puis, et puis la, suite, la, la, suite, la suite est top aussi. Donc je conseille, je conseille vraiment vraiment grandement cette formation.